Dans Super Mega Lucky Box, nous devons remplir des grilles de bingo. Chaque tour, une carte est retournée et les joueurs peuvent cocher ce numéro sur l'une de leurs grilles. Si un joueur complète une ligne ou une colonne, il gagne la récompense associée. Les éclairs permettent de cocher un chiffre différent. Lorsque 9 cartes ont été piochées, la manche s'arrête. Chaque grille terminée rapporte des points. En fin de partie, les lunes donnent des points à celui qui en a le plus et en retirent à celui qui en a le moins.